Un jour, j'ai reçu un email de Cécile Coulon euh, qui m'a dit euh, "Toi, Clémentine, t'écris de la poésie." Et je lui ai dit « "Mais pas du tout, j'ai écrit un roman en vers." Elle m'a dit "Oui, donc t'écris de la poésie." Et après, elle m'a parlé de la collection qu'ils étaient en train, en fait, de, de formaliser. Et elle m'a dit "Si jamais ça t'intéresse d'écrire un, un petit roman en vers, euh, ça serait, euh, ça serait avec joie qu'on qu l'envisagerait pour la collection." Et euh, moi, ça m'a tout de suite parlé parce que euh, c'est, enfin, cette idée de petit roman de novella de, de, de 80 pages en vers. Je me suis dit "Ah, c'est vraiment une." intéressante que j'aimerais bien exploiter quoi et, euh, et du coup je me suis lancée dans ce projet euh, avec une idée qui était très très très ancienne et, et qui m'a semblé Coller parfaitement à, cette, à cette, cette taille et à cet impératif de, de, de vers, de versification, du moins d'une certaine nature. Et donc je leur ai proposé des composés et ils l'ont pris en fait. À Baudelaire, moi j'ai toujours beaucoup aimé, vraiment enfin, comme, comme pas mal d'adolescents au lycée, on me l'a fait étudier et c'est là que j'avais un grand amour pour Baudelaire. J'allais au cimetière du Montparnasse sur sa tombe, <rire> voir ça. Et, euh, et en fait, dès que j'ai lu La Charogne, quand j'avais je sais pas 15-16 ans, j'ai été hyper frappée par le fait que euh, c'est un poème sublime ici, mais c'est vraiment, enfin, pour moi c'est le plus beau de Baudelaire, enfin, il est, il est vraiment incroyable, mais ce qui m'avait souduit de frappé c'est mais, mais quel goujat quoi de parler à sa, à sa muse de cette manière en lui disant et toi quand tu seras morte, j'espère bien que tu diras au vert que je t'ai beaucoup aimé etc. Et, euh, et en fait, c'était déjà en germination, je pense, toutes ces années euh, euh, auparavant, voilà l'idée pour moi que j'aimerais écrire, enfin, que j'aurais que voulu écrire une espèce de poème qui serait à la fois de la, entre guillemets, fanfiction de la charogne, et en même temps qui prenne un autre point de vue, peut-être celui de la muse. Et euh, après, quand j'ai re-réfléchi à ce projet-là à ce projet l'occasion du livre, je me suis dit mais en fait, je vais prendre le point de vue de, de la charogne. Alors la charogne, évidemment, c'est très probablement plutôt un animal qu'un qu être humain, enfin on peut se l'imaginer dans, dans, dans le poème d'origine, mais je me suis dit, bah voilà, si c'était une femme, si c'était vraiment une femme, les gens dans l'air comme une femme lubrique, et euh, qu'est-ce qu'elle dirait, qu -ce, quelle a été sa vie à cette femme qui est passée sous silence et euh, la muse de Baudelaire, alors on ne sait pas très bien qui c'est, c'était peut-être pas d'ailleurs du tout euh, Jeanne, la fameuse Jeanne, mais moi j'ai imaginé que c'était elle parce que ça m'intéressait en tant que personnage, et si les deux entraient dans un dialogue créatif. Quoi. Et c'est comme ça qu'est né le projet euh, de, de la charogne, et, et pour moi Baudelaire était, un, était directement un personnage, euh, et c'était un personnage aussi à traiter avec un peu d'humour, sans l'espèce de, de gros sérieux qui entoure, euh, qui entoure souvent Baudelaire quand on en parle. quoi. L'idée de départ avec, la, avec cette Charogne, ce personnage de Charogne, c'était d'imaginer une vie qu'elle aurait pu mener, qui soit à la hauteur de, à la, fin, de la sublimité et de l'horreur dans laquelle elle se retrouve à la fin. Et, et j'aimais bien l'idée de lier les deux, c'est-à-dire que ça aurait été un personnage d'une énorme empathie, euh, que j'espère quand même attachante, euh, et qui aurait eu euh, vraiment à vivre une vie euh, de femme de l'époque, hein, plus ou moins, mais qui aurait tracé un chemin, un parcours, une carrière d'une certaine manière très particulière, à la fois dans le sublime, donc dans la la couture, mais aussi dans le, le soin euh, aux personnes, aux femmes, puisqu'elle est médecin, en fait, elle est, elle est sorcière, mais elle a une espèce de savoir médecin, et euh, de s'aventurer euh, de plus en plus dans des domaines qui touchent spécifiquement la santé des femmes, l'avortement et enfin de, de devenir, je spoil un petit peu mon propre livre, mais de devenir serial killer, parce que c'est essentiellement ce qu'elle devient, et donc, et donc de, de plonger dans le, le plus obscur et le plus sombre de, du Paris de l'époque, etc. De cette manière, quand elle est, quand elle est morte et qu'elle est à la fois cette chose sublime et abjecte, et bien ça, ça, ça vient convoquer d'aspects de sa vie qui, qui ont eux-mêmes été sublimes et abjects, qui ont été euh, euh, soumis à la violence, euh, bon, à la fois de la société, des hommes, etc. et en même temps libérateur de plein de manières, parce que c'était une femme très libérée dans mon texte aussi. Il y avait une idée de, de, de montrer une facette de la, de la féminité et aussi de la sororité. Enfin, pour moi, c'était très important de, de montrer cette femme Parmi beaucoup de femmes, dont la, dont la muse de Baudelaire, euh, il se trouve qu'elle l'a croisée, euh, elle raconte cette histoire quand elle l'a croisée euh, euh, à l'occasion justement d'une visite médicale, on pourrait dire, euh, et de montrer comment ça se déploie avec aussi les tensions que ça cause, puisqu'en fait elle n'est pas non plus complètement du côté euh, de, de, de toutes, comme elle dit, ses amies qui étaient comme des sœurs. Et, euh, et donc il y, y a tous ces, ces multiples visages-là de, de ce à quoi ça peut ressembler, l'entraide euh, entre femmes à une époque où, où, où c'est très très difficile, où c'est par nécessité transgressive, quoi. Ce qui est vraiment fait que ce n'est pas, entre guillemets, un roman ado, dans le sens qu'on mettrait dans un rayon ado, c'est que tout simplement, il n'y a pas de personnage adolescent Enfin, ça paraît très évident, et en même temps, c'est la seule différence pour moi qu'il y a eu, euh, c'est que, bon, bah, on a un personnage qui est adulte, qui, qui s'entretient avec des personnages adultes, et euh, pour moi, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas particulièrement de thématique euh, de jeunesse, de cette espèce d'intensité de la jeunesse. Évidemment, il y a un moment où elle est enfant, au moment où elle est un peu plus âgée, mais euh, ça peut évidemment être lu par des, par des adolescents, sans que ça soit, pour le coup, le, le public principal ou premier, euh, je pense, du texte. Mais, mais pour moi, c'est la seule chose qui le différencie. J'ai pas écrit ce texte en me disant oh, « ça va être un roman adulte, il va falloir que je l'écrive de manière différente que pour les ados euh, ». C'était simplement une question de qui sont mes personnages, et euh, ils sont pleinement adultes, et qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie bah, des, des questionnements qui, pour le coup, n'ont rien de spécifiquement adolescent. L'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est à quel point ce texte avait été influencé aussi par, par des questions politiques qui habitent, disons, toute la réflexion autour du féminin depuis plusieurs années. Je me suis aperçue, en fait, rétrospectivement, qu'il avait sans doute été beaucoup influencé par des personnes comme Mona Cholet aussi, dont le livre Sorcière m'avait marqué sans que je m'aperçoive à quel point il avait, il avait vécu à l'intérieur de, de mon écriture avec ce texte-là, de questions qui, qui, qui me semblent très contemporaine sur en quoi constitue euh, le fait d'être une femme et d'être féministe et qui n'est plus seulement ce féminisme individualiste qu'on avait pu avoir à une certaine époque dans les années 70 et qui va se déployer de, de plein de manières avec aussi des savoirs un peu arcanes comme, comme celui qu'elle a grâce euh, qui est à la fois donc, couturière et, et médecin et avorteuse etc. etc.